Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Ambani, votre humble consultante de business. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo qui présentera euh, ma page de vente de crypto-monnaie. Comment ça marche Comment ça fonctionne euh, comment faire, euh, Comment acheter et vendre les crypto-monnaies en Afrique, au Cameroun, même en Europe. Tout à l'heure, vous allez voir comment c'est facile. Comment vous pouvez envoyer l'argent à vos proches qui sont en Afrique à travers les bitcoins, les perfect money, les payeurs, même les PayPal. Euh, comment vous pouvez faire vos euh, publicités sur Facebook, euh, booster vos pages sur Facebook. Euh, comment c'est possible? Là? On va le voir tout à l'heure. Maintenant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite massivement à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, on va passer euh, droit au but pour notre présentation. Pour ceux qui sont au Cameroun, avant de commencer, on va aller sur le site afreexchanger.com. Alors, avec Exchanger vous pouvez faire l'envoi, l'échange et l'achat des monnaies électroniques, Bitcoin, Perfect Money, payeur Paypal, Ethereum, Bitcoin Cash et même commander des cartes Africa, donc des cartes UBA. Alors, si vous n'êtes pas au Cameroun, je veux dire, si vous êtes dans les pays cités en objet, c'est-à-dire euh, Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, Cong Cong euh, Gabon, Togo, Mali, Sénégal, Congo, euh, Brazzaville, et Guinée, voilà, vous pouvez utiliser les services Afri Exchange et faire vos achats directement par mobile money. Voilà. Maintenant, tous ceux qui sont en dehors de ces pays-là, vous allez faire vos achats, bien entendu, par les moyens de transfert internationaux que sont Western Union, MoneyGram, Wari, et j'en passe. Comme vous pouvez le voir, on va se diriger vers ma, mon site. Pour tout ce qui est réseau AfriExchanger, quand quelqu'un vous dit qu'il est partenaire AfriExchanger, Rassurez-vous qu'il le soit vraiment, venez sur afriestranger.com et vérifiez qu'il existe parmi les différents revendeurs agréés. Voilà, comme vous pouvez le voir, on va cliquer ici pour atterrir sur le site d'achat de vente de crypto-monnaie. Par mobile money. pour ceux qui sont au pays, bien entendu, au Cameroun, vous pouvez acheter directement en utilisant votre mobile money. Alors, comment ça se passe juste quand vous êtes sur cette interface, vous pouvez cliquer sur acheter ou vendre sur les boutons acheter ou vendre donc le menu acheter c'est pour ceux qui veulent acheter de la monnaie c'est à dire que vous avez du franc cfa dans votre téléphone ou en cash et vous voulez les bitcoins, les perfect money, les perles, les Ethereum, les paypal alors vous passez via ce site et vous choisissez la crypto que vous voulez acheter ce sont les perfect money ou alors les bitcoins vous cliquez sur acheter Sachez que vous pouvez aussi envoyer de l'argent à vos proches qui sont à l'étranger avec les Bitcoins. C'est très facile. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir le formulaire. Voilà, vous renseignez ici le montant en dollars, je dis bien en dollars, que vous voulez. Ici, votre adresse Bitcoin. Ici, euh, le moyen de paiement que vous désirez. C'est-à-dire, si vous voulez payer par Orange, MTN Money ou euh, Western Union ou par carte Visa, voilà les différents moyens de paiement qui vous sont permis maintenant. Vous allez payer à partir de votre téléphone ou à partir d'une agence. Vous précisez euh, votre nom complet, ça permet de vous identifier. Le numéro de téléphone, celui qui passe votre numéro de téléphone mobile Money aussi et votre adresse email. Surtout, le message anti-spam, c'est juste de mettre ce que l'opération, la, la, la réponse à cette opération, tout simplement. Et vous envoyez le formulaire, vous allez recevoir euh, une réponse automatique du serveur tout en attendant que moi je vienne vous répondre pour vous dire combien il faut payer. Pareil pour le menu vendre vendre c'est quand vous avez de la crypto-monnaie ou des, des, des perfect monnaie ou des payeurs. Bref, quand vous avez de la monnaie digitale et vous, vous voulez le transformer en francs, stéphane en local, vous pouvez demander d'être payé en cash ou en mobile money. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez demander les paiements par virement internationaux. Par paiement international, comme vous pouvez le voir, voilà les prix, les différents prix au retrait euh, de vos crypto-monnaies en France CFA. Maintenant, euh, pour tout ce qui est contact, n'hésitez pas, voici mes contacts là, mon contact WhatsApp avec lequel je travaille pour les transactions. Le voici ici. Vous pouvez m'écrire directement euh, sur WhatsApp pour les transactions plus rapides et c'est ce que je vous recommande. Maintenant. Euh, un autre service et un petit nota béné. Beaucoup de personnes se font passer, beaucoup de personnes vous proposent des opportunités se faisant passer pour mes partenaires, vous disant que non, vraiment, je si voulais acheter Bitcoin au Cameroun. Voilà, nous avons notre partenaire, on vous donne mon numéro, Olga Bitcoin, voilà, et vous me contactez. Et ensuite, vous partez vous faire arnaquer par les Américains, entre guillemets, soit disant, parce que beaucoup achètent des faux numéros. Et, ou alors, même les vrais Américains ou les Canadiens, ont avec le long numéro qui vont vous proposer des opportunités, soit disant 48%, c'est là 100% en 48 heures. Et vous dites, voilà, mais nos partenaires au Cameroun pourraient acheter des bitcoins là-bas. Vous êtes sûr que non, nous travaillons ensemble. Vous envoyez votre argent, vous vous faites un S'il vous plaît, à chaque fois que quelqu'un va vous dire qu'il est partenaire avec moi, prenez la peine de m'appeler pour confirmer cette information. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la suite. Comme je vous disais tantôt, si vous voulez faire des achats en ligne, c'est possible avec Afri Exchanger, vous pouvez acheter, euh, faire vos courses en ligne par PayPal. Nous, nous pouvons payer pour vous sans façon. Maintenant, pour ceux qui veulent booster leur euh, page euh, Facebook ou leur euh, poste, donc vous, pouvez, vous voulez faire une publicité sur Facebook, euh, vous pouvez aussi passer par Afri Exchanger. Nous le faisons pour vous et avec... Euh, euh, tous les paramètres professionnels qui vont avec, c'est possible avec Afri Exchange. Maintenant, n'hésitez pas, euh, vous avez le lien vers ma chaîne YouTube qui est là. Euh, n'hésitez pas à me contacter, à m'appeler directement. Il n'y a pas de souci. Je suis toujours disponible, bien que souvent surchargé, vous le remarquerez. Mais je finis toujours par répondre. Quand c'est urgent, sonnez mon téléphone. Sachez que les numéros qui sont euh, sur mes comptes sont parfois non exaucés, donc généralement saturés. Donc prenez toujours la peine, la peine de m'appeler sur ces numéros qui s'affichent ici. Je dis bien, les numéros qui sont sur ce site internet sont les numéros où je suis disponible et joignable par appel. Quand ces numéros sont saturés, appelez-moi sur l'un de ces numéros, je vais décrocher pour vous donner un numéro pour la recharge. C'est très important pour éviter toute fraude, tout arnaque. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé, j'espère que maintenant vous n'allez plus vous demander comment vous pouvez envoyer l'argent à vos proches, euh, c'est possible avec Afriexchanger. Une autre information très importante, sachez que euh, pour ceux qui font beaucoup de transactions avec Perfect Money ou Paypal, vous avez la possibilité avec Exchange de vous acquérir d'un compte Perfect Money, vérifier et aussi de faire activer votre compte Paypal. Voilà. J'espère que j'ai pas été longue et que la vidéo vous aura vraiment aidé. Si vous avez aimé, likez, partagez à tous ceux que ça peut aider. Et surtout, si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas la clochette de notification. Et on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao